ג'ויט מוגן אלידן ותישום אודיו ליום שמחה ומנדחהי בן ישראל יושב איתי בדבושה אדל בטל תרחב לבת ונייש ו'שארלי שalom בן ג'רמן סרה שקראתם ותלמדם את השיר הבא של מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל מיכאל je traduis directement pour qu'on explique mieux. Un sourd qui est, à qui on a fait la khalitza. Oui, c'est-à-dire le yavam, en fait, il était sourd. Il a un problème. Et c'est le même problème qu'il y a avec aussi la sourde qui a fait la khalitza. En général, on, on considère le khérèche et la khérèche dans la Mishnah, dans la Gemara. Leur problème en général, pas cette fois-ci, mais leur problème en général, c'est pas juste un problème qu'ils n'entendent qu pas tout de suite. C'est que s'ils n'entendent pas, c'est qu'ils ne se sont pas développés intellectuellement, et donc ils ont le, statut, le même statut que le fou en général. Il y aura un périf sur ça. C'est même le prochain chapitre. Mais non, encore de, deux chapitres. Quoi. Il y aura un parce qu'on s'intéressera surtout à leur... De... Leur problème donc, en général, c'est qu'ils ne se développent pas. Cette fois-ci, on parle même si c'est quelqu'un qui s'est bien développé, après il est devenu sourd. Le problème c'est que la Torah nous dit qu'il faut partir au beddin et on doit dire tout un rituel. Or, s'il si est sourd ou même s'il est muet, comme disait le Mefashim, il en va de même pour le muet, ils ne peuvent pas dire tout le rituel et donc c'est invalide. Bien que dans la Mishnah précédente, on apprenait que on est, si on a omis de dire, on s'acquitte comme un mitzvah, on, la elle est quand même validée, vous vous rappelez Malgré tout, c'est vrai que ce n'est pas obligé de dire, mais il faut quand même que tu sois apte à dire. C'est une règle de manière générale, pour plein de, plein de lachot, ro le bila en bila ma tu, je vous explique pas ça, mais très succinctement, quand la Torah nous dit que, par exemple, tu dois amener des bikurim au bata et tu dois dire aussi un texte, es pas, si tu as omis de le dire, tu as quand même fait ta mitzvah. Mais si tu les amènes de manière à ce que tu es un, tu n'as pas la, la possibilité de le dire. Alors tu es exclu de la parasha, tu ne t'accomplis pas de la mitzvah. Idem aussi avec la Evama, c'est le même principe. Tu dois venir, elle doit partir au Baddine. On doit dire quelque chose, elle doit dire quelque chose. Lui doit entendre ce qu'elle lui dit. S'ils si si entendent pas concrètement, c'est pas grave, ça invalide pas. Mais s'ils si sont, si sont exclus, ils n'ont pas la capacité d'entendre, de le dire, eh bien ils sont exclus. Et de la mise à on ne s'acquitte pas ce que la Mishan nous dit justement. Donc, le sourd qui a fait la Khalidza, ou la sourd qui a fait la Khalidza, ou encore Vacholet, cette la elle avait un tout petit beau frère qui avait 9 ans, 10 ans. Il était apte à faire le hibou même, ce qu'on avait dit. Et elle lui dit, Mais on va faire la khalitza. Eh ben non, la Khalitza est invalidée. K'tana shekhaltsa, une petite, qui a fait la khalitsa. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mariée, elle avait 8 ans, 9 ans. Et puis, son mari, il est mort. Elle avait même pas encore 12 ans. Elle avait 11 ans. Elle est partie faire la khalitsa. Eh bien, la michelle me dit, dit « Lorsqu'elle grandira, il faudra qu'elle passe une deuxième fois la khalitsa. » et si elle ne fera pas une deuxième fois la sa khalitsa est invalidée, C'est-à-dire qu'en fait en réalité elle -même, le même statut que le que le qu'on évoquait. Soit il y a en fait le peut la couper en deux sujets. Il y a les sourds, c'est un premier problème que ils ont. Non seulement ils n'ont pas de date, mais même s'ils ont du date, ils n'entendent pas. Et donc on inclut aussi dans ça. Il y en va de même aussi pour le ilem, même pour le même pour le le, le muet aussi. Ça, C'est premièrement. À part ça, il y a à part ça l'histoire du Katan que le Katan. comme dans toute la, la Ronde de la Torah, il ne s'est pas encore développé, il n'a pas encore assez de, de jugeot, même s'il est déjà assez intelligent, mais concrètement, il n'a pas, pas de date, ce qu'on appelle. Et, et dans ce cas-là aussi, sa khalitza elle est invalidée. Que ce soit lui le Choletz, ou qu'on fasse la khalitza à elle. Il y a en réalité, il faut savoir qu'il y a une Mahloquette, euh, une dans la Gemara. Il y a un avis qui pense que que si c'est... Si, lui, il est grand et qu'elle est petite, elle s'acquitte. Vous voyez, Khalid Saktana, il, il s'est ici rapporté. Il s'est rapporté, je ne le retrouve plus. Ça présente dans la caméra que... Euh, Rabbi aussi pense que... Ish Ishab Ben Même une petite, elle peut faire la Khalid en fait. C'est entre parenthèses, c'est pour ça que la Mishina, elle ne l'a pas inclus en même temps, pour nous faire allusion qu'il y a une marquette, marque en fait, avec Rabbi aussi, Mais concrètement, la Mishina, ici, elle a invalidé tous les Khtanim. Ok un autre sujet aussi intéressant, comme je le dis quand même très succinctement, c'est euh, on a vu toutes sortes de À la où on a dit que la khalitsa elle est invalidée. Bon, la khalitsa elle est invalidée, mais ça implique quoi donc Il faut savoir. je ne sais pas si vous vous rappelez du Père ou si vous avez déjà commencé à un peu oublier, je comprends qu'on ne s'appelle pas toujours de tout, mais là-bas on avait vu toutes sortes de situations de khalitsa psoula, lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a une femme avec qui on a fait... On est obligé de lui, on a fait une khalitza psola, une khalitza qui était invalidée. Alors là, maintenant, on a un statut assez complexe. Que en général, en général, si on est cinq frères face à une yevama, il y en a un qui agit pour tous. Si on est dans une situation où il y a un frère qui, a, qui est en situation de khalitza psola, il a fait des actions qu'il fallait pas faire avec la yevama, il a donné un guet. Il a ouais, c'est plutôt dans Père guet. déjà, et khalitsa. il y avait donc il a donné un guet alors qu'il donc là maintenant, on se retrouve dans une situation de Khalissa Psoula, là la Khal nous dit, bah dans ce cas-là, tous les frères ils doivent lui faire la Khalitza. Ça ne suffit plus qu'un, il fasse pour tous. Et en fait, là ici, elle est, il rallonge beaucoup les méfachims pour nous dire que dans tout ce chapitre, quand on a dit qu on a, que tu as fait une Khalissa Psoula, ça implique que dès lors, si on voudra permettre cette femme, si, si possibilité il y a, et bien malgré tout, puisqu'on a déjà fait une Khalitza invalidée, ce sera tous les frères qui devront faire la Khalitza à cette femme on ne pourra plus le faire aussi le hiboum, même si la khalisa les invalidé, c'est trop tard, maintenant on a déjà commencé le procédé. La khalissa, on ne pourra plus faire le hiboum. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine ça